Salut tout le monde, c'est Luthor Aujourd'hui, c'est la troisième vidéo hein, de mon voyage. Chez Konami UK Donc si vous n'avez pas vu les deux précédentes Je vous conseille vivement d'aller les voir Parce que c'est vraiment complémentaire Dans la première c'est le vlog Où je vous donne un petit peu mon avis général En sortant de chez Konami La deuxième c'est une vidéo sur bah, toutes les questions que j'ai posées Au community manager Et au directeur football de Konami Vous allez voir que vous allez avoir des réponses Que vous n'aurez nulle part ailleurs Aujourd'hui les amis Aujourd'hui on va parler gameplay Puisque comme je vous l'ai dit J'ai testé 5 matchs sur cette eFootball 3 matchs contre l'ordi 2 matchs euh, contre un autre joueur mon avis, il va être clair, net et précis. Bien sûr, ce n'est pas un avis définitif sur le futur jeu, puisque le jeu, pour le tester vraiment, il faut avoir fait beaucoup de matchs, pas 5 matchs. Mais déjà, je peux vous dire que cet eFootball n'est plus un PES. Le gameplay n'a strictement rien à voir avec les anciens PES. Si tu veux tout savoir, bah c'est tout de suite là dans la vidéo. Donc tu restes, tu t'abonnes, tu likes. Et c'est parti pour la vidéo. Là, tu te dis... À ce moment de la vidéo, Luthor, t'aimes bien Peut-être ou pas Mais tu nous racontes n'importe quoi. Tu nous dis que ça n'a rien à voir alors que voilà, ils ont juste rajouté 3-4 trucs, ils ont changé les touches euh, d'endroit, mais ce sera le même jeu. On connaît tous les ans, les youtubeurs vous nous disent, ouais, ça n'a rien à voir, etc. Et tous les ans, quand on teste, bon, en fait, c'est le même jeu. Peut-être, mais là, je peux te dire que si tu trouves que c'est le même jeu, soit c'est que tu n'as vraiment pas joué au même PES que moi, soit que c'est que tu es malhonnête, parce que tout est différent dans ce PES au niveau du gameplay. Ça a le goût d'un PES, ça ressemble à un PES, ça sent même le PES, mais c'est pas du PES du tout. Pourquoi je dis que ça a le goût et tout et que ça ressemble à PES Bah parce que ils sont pas repartis de zéro pour leur jeu. Ça, c'est faux. Ils sont pas repartis de zéro. Par exemple, les coups francs, c'est les mêmes. Les corners, c'est les mêmes. Les célébrations, les animations, c'est les mêmes. Les animations, c'est les mêmes. Tout ça, c'est pareil. C'est-à-dire que le physique des joueurs, le visage, les maillots, c'est pareil. Avec, bien sûr, un petit peu plus beau, mais c'est la même chose. Donc là, tu dis, bah tu vois que c'est pareil, Luthor. Tu vois que c'est pareil. Oui, ça, c'est pareil. Tout le reste, ça n'a rien à voir. La méta, Tá? n'a rien à voir avec PES. PES, pour ceux qui maîtrisaient un minimum, vous connaissez la méta, la, la méta défensive, hein, euh, t'appelais un deuxième joueur avec carré et derrière tu coupais tes lignes de passe. Là, ça marche plus parce que c'est plus possible et c'est plus du tout comme ça qu'on défend. Il faut vraiment gérer ton 1v1 et c'est ce qu'ils ont appuyé et c'est ce qui est vrai. Ton 1v1 en attaque mais ton 1v1 en défense, puisque en attaque c'est pareil, tu peux plus faire d'appel manuel. Voilà, tu peux plus envoyer un joueur en profondeur. C'est le joueur qui va décider de lui-même de faire un appel ou pas, par rapport notamment à tes tactiques, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente. Et là, il y en a qui vont me dire, bah c'est pourri, c'est pourri. Parce que euh, ouais, moi j'aimais bien faire mes appels. Moi aussi, j'aimais bien faire mes appels. Moi aussi, j'aimais bien défendre comme avant. Mais dans le vrai foot, quand t'as le ballon, tu te contrôles toi. C'est ce qu'il m'a dit, le mec, tu te contrôles toi. C'est pas à toi qui va dire, vas-y, pars en profondeur, tu vois. C'est le mec qui va décider de partir. Et c'est à toi de décider si tu vas lui donner ou pas. En défense, quand t'es en 1v1, si tu fermes ton grand côté. Hein, que tu orientes ton joueur pour qu'il parte l'onde de touche Par exemple, Je fais le mec qui s'y connaît en foot tu vois. C'est pas toi qui vas dire à, à, à, ton, à ton latéral Ou à ton autre défenseur de faire ça Ou de faire ça, tu vois Non, c'est eux qui vont prendre leur propre décision Bah c'est ce qu'ils ont voulu faire Alors, est-ce que ça va être mieux ou pas Je sais pas, ce sera à vous de vous faire un avis Énormément de nouvelles touches De nouvelles features de gameplay Donc c'est plutôt des possibilités dans le gameplay Avec des associations de touches différentes Vous l'aviez tous vu, le R1 maintenant C'est la fin de frappe Ça je comprends pas trop pourquoi ça a changé ça n'a aucun intérêt et du coup il n'y a pratiquement plus de fin de frappe tu vois à un moment j'ai fait une fan de frappe le, le directeur foot il m'a dit euh, ah ouais pff, moi j'en fais jamais ok peut-être que ça marchera plus dans le dans, dans, dans ce e-football c'est possible les nouveautés de touche en attaque parce que vous vous rappelez hein, quand on a vu la traduction on était beaucoup à se foutre de leur gueule parce que les traductions étaient catastrophiques c'était mérité mais également à se dire il n'y a aucun intérêt leur changement de touche n'ont pas d'intérêt c'est juste pour que euh, les joueurs mobiles etc tu vois à chaque fois on dit c'est un jeu c'est pour les joueurs mobiles Mobile. Pas du tout Et le gameplay Moi j'ai vraiment Voilà je vous tease Je vous, je vous spoil plutôt J'ai kiffé le gameplay les gars Est-ce que je vais le kiffer après Avec 100 matchs 200 matchs Je sais pas Mais en tout cas là J'ai pris du plaisir Et j'ai compris Ce que le mec m'expliquait Parce que quand il est venu à côté de moi Après il m'a aussi dit Essaye ça Essaye ça Essaye ça et je voyais ce qui me disait ah ouais ça marche mieux ça tu vois parce que moi qu'est-ce que je faisais par exemple on va parler de la passe puissante parce que maintenant quand tu fais R2 croix ton joueur il va faire une passe puissante un peu à la FIFA avec les passes puissantes les passes laser sauf que FIFA entre ta passe normale et ta passe laser l'animation est la même ça va aussi vite pour le joueur là non là tu dois faire R2 appuyer sur croix et ton joueur il va faire un pas d'élan c'est-à-dire que s'il y a un mec qui est au contact avec toi tu peux pas faire ça il prend la balle mais ça du coup ça change quoi par exemple tu es en défense tu veux sauter une ligne avant tu restes à Appuyez sur croix. Ça a sauté le milieu, de toute façon, on le connaît avant et il me l'a dit, c'est ce qu'on a voulu en arrêter. Est-ce que ce sera réussi à, à 100% Encore une fois, ce sera à, à, à nous de juger sur plusieurs, beaucoup plus de matchs. Avant, tu restes appuyé sur croix, ton défenseur, bam, il a lancé une grosse passe, ça a atteigné ton attaquant et c'était souvent ça la méta en attaque. Là, si tu veux sauter le milieu, tu peux, mais déjà, tu es obligé de faire une passe puissante. Si tu fais une passe normale, même chargée à fond, le, le milieu, il va se déplacer et il va, la, il va la choper, la contrôler sans un rebond chelou, tu vois. Ça, j'ai kiffé. J'ai eu beaucoup d'intérêt. Interception au milieu de terrain, ça m'a fait ça m'a fait grave bizarre, parce que sur PS, on n'était pas habitué, les milieux de terrain, ne servaient à rien, on va pas se mentir. Par contre, là, si tu charges ta passe, que es, que le mec ne vient pas te presser, hein, qui te laisse de, de, du temps et que tu as un espace dégagé, tu charges ta passe, il fait son, son pas d'élan, il fait une passe longue. Et s'il n'y a pas de milieu sur la trajectoire, elle sera pas interceptée, tu vois, déjà ça, ça change beaucoup. On va continuer avec les passes, puisque avec la, la croix, hein, la passe à ratère, il y a aussi... La passe puissante longue. Vous savez, le R2 rond qui arrivera dans une mise à jour. C'est un peu, un peu con, je sais, alors que nous, on l'a testé. Mais pourquoi ça va arriver en mise à jour Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'ils sont partis sur un jeu qui s'améliore sans cesse. J'espère que c'est ce qu'ils vont faire et que ça va être bien, tu vois. Parce que c'est vrai que s'ils te sortent le jeu fini et que derrière, tu rien pendant des mois et des mois, il n'y a aucun intérêt. Là, en fait, j'ai l'impression qu'ils veulent déjà que tu comprennes le jeu. Et ensuite, ils vont ajouter des choses. C'est pas con, en vrai c'est mal expliqué de la part de Konami. Ça serait expliqué comme ça, on se dirait « Ouais, c'est pas bête, passe longue » c'est-à-dire que ton rond, il va faire un arc de cercle, Voilà, ta passe longue puissante, ça va faire un, un, un, une passe tendue, ça change aussi beaucoup de choses, ça, ça réduit le laps de temps entre euh, la, le départ de, de ton passeur et l'arrivée à l'attaquant, et ça peut débloquer des phases de gameplay. Donc maintenant, tu as trois passes longues, tu vois, tu m'as compris, si tu n'as pas compris, je t'explique. Là, le rond passe longue normal, arc de cercle, le R2 rond passe longue puissante, tendue, et le L1 triangle, la passe longue en profondeur. Donc, ceux qui me disent, le gameplay va être simplifié pour le mobile, bah, là-dessus, non, tu vois, puisque t'as quand même beaucoup plus de possibilités qu'avant. Avant, t'avais que deux, normales, notamment deux passes. Pareil, pour les passes courtes, c'était passes courte normales. Là, tu peux faire des passes courtes puissantes. Ça change aussi ton gameplay. Au niveau de l'attaque, il y a le L2. Le L2 sur la bêta, il y était déjà. Vous savez, c'était la protection de balle. Protection de balle, moi, j'avais dit, ça sert à rien. Je trouve que c'est complètement con, ça n'a aucun intérêt. Sauf que là j'ai compris à quoi ça servait. Parce qu'en en fait, défensivement, tu as également une nouveauté pour contrer ça, cette protection de balle. Cette protection de balle qui est très importante, je t'explique juste après quand on va passer en, en, en défense, parce que là, tu vas voir que la défense, c'est pareil. Moi, je préfère cette défense beaucoup plus manuelle, en règle générale, les amis. Hein, le jeu, il est beaucoup plus manuel, aussi bien en tir, qu'en passe, qu'en défense. Donc, ça, pour moi, c'est une bonne chose. C'est-à-dire qu'il faut orienter bien ton joystick, orienter bien ton joueur. Sinon, tu loupes des choses. Et ça, c'est plus logique que sur PES 2020, où des fois, ton joueur, il loupait des passes, tu ne savais pas pourquoi. Je reviens encore une fois à mon attaque. La grosse nouveauté, c'est le power shot. Power shot R2 et carré. Et donc, là, c'est pareil. Il faut charger, parce que ton joueur, il va prendre un, un, long, un, long, un long élan et envoyer une mine. J'ai pris. Un but de fou sur un corner relancé plein axe et euh, je sais plus qui c'est qui, qui met une frappe, euh, une frappe un milieu, qui met une frappe à 30 mètres raté. La frappe, elle est magnifique, elle part en boulet de canon, le gardien il peut rien faire. Pourquoi Parce que là, tu as une dire assez ah, et Pourquoi Parce que je ne suis pas sorti sur lui. Je lui ai laissé le temps, mais d'armer il, dans dans, il était dans ses chaussons le joueur. Tu vois, je ne suis pas monté sur lui. Pourquoi Parce que je ne contrôlais pas le joueur qui était proche de lui, encore une fois, en 1v1. Je contrôlais un autre joueur un petit peu plus loin. Je le... n'ai pas été rapide, j'ai pas changé, je ne suis pas monté sur lui. Il a tenté, il a marqué. Dans la la bêta, je trouvais, c'était trop cheaté. C'est-à-dire que dès que tu tirais en power shot, c'était but. Là, déjà, il y a eu très peu de buts sur les 5 matchs, même contre l'IA. Le plus gros score, j'ai fait un 3. C'est pas ouf. En 1v1, il y a eu du 1-0 et du 1 partout. Pas eu pléthore de buts. Les garniers, je les ai trouvés Bon, mais sur les PS, en général, ils sont bons, donc j'ai pas eu de soucis. Et du coup, le Power Shot, bah, si t'es en angle euh, un petit peu fermé ou compliqué, bah, ça rentre pas, tu vois. Et encore une fois, vu que c'est très manuel, enfin très manuel. Je, pas, je dis ça parce qu'il y en a qui vont me défoncer quand ils vont tester le jeu, notamment les joueurs fuma. Pour eux, ce sera jamais assez manuel. Mais pour les joueurs lambda, c'est manuel. C'est-à-dire qu'il faut vrai... il faut que tu vises beaucoup plus. Si tu vises mal, bah, c'est pareil, ça rentre pas. Le gardien, il est shop, il est, il est cap tranquille. Donc ça, c'est cool. Ça, c'était pour l'attaque. T'as quand même du changement, mais à la rigueur, c'est peut-être ce qui change le moins. Si les enrouler, enroulé... enroulé... Ça, par contre, j'aime pas du tout. C'est demi, euh, un demi-R2. J'aime pas. Je trouve que c'est dur à faire. Après, peut-être quand on aura les gâchettes adaptatives, ce sera plus facile parce que tu auras une résistance. Et, et quand tu, tu appuieras fort pour casser cette résistance, là, tu auras le power shot. Mais sans cette résistance, c'est trop dur à, à, à faire, en fait. Donc, ça, pour l'instant, non. Ça, j'aime pas. Tu vois, ça, c'est un point négatif. Par contre, la défense. Pff, rien à voir. Je t'en parle tout de suite. La défense sur PES, en 1v1, tu n'avais pas 50 choix, tu vois. C'était soit tu restais appuyé sur croix, ton joueur allait vers l'autre joueur et essayait de mettre le pied. Soit tu tentais un tac. Avec rond, soit tu tentais euh, de mettre le pied avec carré, double carré, ton joueur il mettait le pied. Maintenant, il y a un truc, il y a un nouveau truc. Tu as toujours ça, sauf que la croix, elle a changé. C'est-à-dire que la croix, si tu restes appuyé sur croix, ton joueur, il va aller vers euh, l'autre joueur, il va, il va le contenir, il va essayer de mettre le pied, oui, mais tu peux rester appuyé sur croix et reculer. Et là, ton joueur, il va le contenir. Bah Ça, je trouve que c'est cool, tu vois. Tu n'es plus dans, dans de jeter. Euh, tout le temps, tu vois, tout le temps tu te jettes, tout le temps tu te jettes. Non, là tu peux contenir et casser, couper les lignes de passe et ça marche beaucoup mieux que de jeter. Et tu as le L2, le L2 qui est très important en défense sur ceilie football. Et le H2 c'est quoi Eux ils l'appellent le dash. Qu'est-ce que c'est que le dash Ben bah, en fait ton joueur il va foncer sur l'autre joueur, hein. c'est-à-dire que plus que si tu fais euh, rester à juste croix et, et accélérer, là il va foncer et il va mettre le pied obligatoirement. Il va mettre coup de physique et mettre le pied. Soit tu réussis parce que l'autre joueur a poussé trop son ballon. Parce que, ah oui, en, en double R2, je t'ai pas dit, mais double R2, il pousse loin son ballon comme avant, mais je trouve que c'est mieux fait. Donc, si le mec, il fait mal, tu fais ça, il va mettre le pied. Coup de physique. Si le mec, il vient face à toi, comme ça, tu vois, sans rien faire, tu fais ton R2, tu restes appuyé, ton défenseur, il va y aller, il va mettre le pied, il va prendre le ballon. Ah, par contre, si tu te loupes, ah bah si tu te loupes, ton joueur, du coup en 1v1, encore une fois, il est dans le vent. C'est-à-dire que si l'autre, au moment où tu fais ton dash, il fait une double accélération, si te dribble, si il fait la passe, ton joueur il s'est jeté, ton joueur du coup il passe au travers et ton joueur il est éliminé. C'est une erreur flagrante défensive et du coup ça crée un trou dans ta défense. Une autre possibilité c'est avec le L2 en attaque. Tu es avec ton joueur, tu as le ballon, tu vois que l'autre il te fonce dessus avec son L2. Toi qu'est-ce que tu peux faire Tu fais L2, ton joueur il va se mettre en opposition, l'autre il va te mettre un coup d'épaule de bourrin, faute. Voilà, tout simplement. Il faut accepter de prendre des risques. Et moi, c'est ça que j'ai aimé dans ce, dans ce jeu. Il faut accepter de prendre des risques, et notamment en défense. Tu ne peux pas te permettre d'attendre, d'envoyer ton défenseur avec carré, et puis toi, de couper des lignes de passe, ou de laisser ta défense auto, etc. Non, ça, ça ne marche pas. Il faut que tu prennes des risques. Il faut que tu prennes ton joueur en 1v1. Donc, soit tu le contiens, tu essaies de casser les lignes de passe, tu essaies de te rapprocher de lui, d'attendre l'erreur, parce que c'est ça le but, d'attendre l'erreur de l'attaquant pour lui prendre le ballon. Soit tu te jettes comme un, comme un con et tu te loupes et tu crées un trou. Et derrière, si tu es près de ta surface, c'est grosse occasion pour l'adversaire. J'ai essayé de te décrire au mieux ce que j'ai vu, ce que j'ai fait. Encore une fois, ça, ça n'existait pas dans PES. Même si tu te loupais avec un, avec une, un rond, ton défenseur il se relevait tellement vite qu'en en fait il n'était pas du tout éliminé. Les coups de physique, c'est très important, c'est très intéressant. Et on le demandait, rappelez-vous sur les anciens PES pourquoi on n'a pas une touche protection de balle Maintenant tu l'as. Pourquoi on n'a pas une touche coup de physique Maintenant tu l'as parce que là, si tu cours avec ton défenseur et ton attaquant côte à côte, Dès que l'attaquant il a le ballon Tu fais des L2 Tu vas lui mettre Tu vas essayer de lui mettre Des coups d'épaule De mettre le pied etc Tu vois Et donc si ton joueur L'attaquant est plus rapide Il va passer Mais s'il a la même rapidité Mais qu'il est moins costaud Ton défenseur il va le dégager Il va le dégager Il va prendre la balle Pépouze Comme dans le vrai foot Franchement les gars Je suis pas du tout en train de dire Que le jeu est parfait Parce que déjà Je l'ai pas testé assez hein, Et il y aura forcément des défauts Ce qui me fait plaisir c'est que j'ai compris ce que Konami a essayé de faire. Et du coup, ça m'énerve, parce que Konami, c'est ce qu'ils n'ont pas réussi à nous faire comprendre et à vous faire comprendre au travers de leur trailer éclaté. Ils nous auraient dit tout ça clairement, comme moi on me l'a expliqué, comme je suis en train de vous l'expliquer. J'espère que j'ai été le plus clair possible. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires. Hein. Bah, Je pense qu'on aurait tous compris là où ils essayent d'aller. En conclusion, et en étant objectif, bien sûr, en enlevant la hype d'aller chez Konami UK, mais j'ai quand même fait plusieurs choses maintenant, tu vois. Je suis allé plein de fois chez Konami France, je suis allé à je suis allé à la Juve Je suis allé à Lille euh, Avec Konami Et là Je suis Konami UK Donc j'ai 34 ans les amis J'ai la tête sur les épaules Je pense être capable de me détacher de la hype pour être objectif euh, Je ne suis pas allé euh, tout foufou là, en courant partout Non, je suis allé concentré, focus J'avais un travail à faire Tester le jeu, poser des questions J'ai essayé de le faire du mieux possible Est-ce que j'en sors content Oui, j'en sors content Comme je vous l'ai dit, je suis rassuré J'ai hâte de tester le jeu Et ça, ça fait bien longtemps que ça ne m'est pas arrivé Avec toutes les annonces catastrophiques de Konami On était tous dans le même bateau les mecs On n'avait pas du tout hâte que le 30 arrive Parce qu'en en fait, on était blasé On n'était pas du tout hypé Aujourd'hui, je ne vais pas vous mentir les gars J'ai qu'une hâte. C'est que le jeu sorte et de le poncer, de maîtriser le gameplay et de savoir est-ce qu'ils ont réussi à faire ce qu'ils m'ont promis là. S'ils accomplissent les promesses dont je vous ai parlé, ça peut être un très très bon jeu de foot. Bien sûr, il faut toujours nuancer avec Konami, ils sont capables de tout. Du meilleur. On peut avoir un très très bon gameplay qui change complètement PES, réapprendre complètement à jouer. Et ça, c'est très cool. Kiffer. Derrière, il faut aussi du contenu, évidemment. Mais déjà, le gameplay, je pense que ça va en rassurer quand même beaucoup. J'ai vraiment hâte que vous aussi vous testiez le jeu et que vous me donniez votre avis. Il y a très peu de monde qui vont me dire que j'avais une idée complètement fausse tu vois il y en aura toujours parce que voilà on peut pas être d'accord avec tout le monde il y en a aussi qui veulent contredire pour contredire mais là vraiment je suis serein le jeu va sortir à peu près comme je l'ai testé donc je vous ai pas fait un truc aussi différent que quand j'étais allé à l'e3 et que j'avais testé le jeu 3 à 4 mois avant qu'il sorte c'était en juin le jeu était sorti en septembre là je l'ai testé le 9 et le jeu sort le 30 tu vois il y a 21 jours en 21 jours ils vont pas changer tout le jeu voilà les gars ça me tenait à coeur de vous faire une vidéo sérieuse une vidéo objective une vidéo très Travailler, c'était Luthor. Allez, ciao les mecs.